J'ai décidé de m'engager sur cette transition humaniste avec ce que je sais faire, c'est-à-dire le cinéma. C'est un cinéma qui est euh, un cinéma artisan, un cinéma documentaire suffisamment élaboré et maturé pour pouvoir proposer des récits qui restent dans le temps et euh, convier à ces récits les nouvelles générations. Créer un plaidoyer à l'échelle de la jeunesse pour que euh, les adultes, leurs parents en premier lieu, leurs familles, mais aussi les institutions, pourquoi pas les nations, se mettent à l'écoute de la capacité créatrice de la jeunesse. Voilà, donc ça passe par une dimension humaniste, parce que je crois que la capacité du pouvoir d'agir pour le plus grand nombre, c'est la seule chose qui peut réellement impacter sur les défis énormes auxquels on est confronté aujourd'hui se sentir légitime, être capable de percevoir, de ressentir, être capable de communiquer avec les autres, être capable de se faire sa propre conscience et non pas penser, non pas faire en sorte que ce soit les autres qui pensent pour nous, ou, ou, ou, ou emprunter des, les consciences des autres, et ensuite se mettre à agir indépendamment, collectivement. Ce sont des étudiants qui enquêtent. J'ai réalisé le film, parce que la partie technique, ils n'ont pas pu l'assurer. Par contre, tout ce qui est dans le film, c'est eux qui l'ont décidé, de A à Z. Je ne leur ai rien proposé même. Ce qui était important, hein, c'était de pouvoir les accompagner, mais de ne pas leur, leur imposer, ni même leur proposer quoi que ce soit. Aujourd'hui, ce qui fait plaisir, c'est qu'il y a une adhésion euh, du public, enfin, euh, j'ai pas envie de les appeler publics d'ailleurs, une, ad une adhésion des citoyens pour, euh, pour, pour, une, pour des récits qui ont du sens. L'adhésion, elle se manifeste par, euh, par ce qui est fait. Donc le film « regarde sur nos assiettes », c'est plus de 100 000 entrées, avec un tout petit réseau au départ. C'est 600 animations, et 600 animations faites par les étudiants eux-mêmes, aussi bien dans les dans les grandes écoles, Sciences Po, agro etc., ou dans les maisons familiales et rurales. Et à chaque fois, la diffusion du film comme étant le point de départ et pas euh, le point d'arrivée, ils voient le film, et nous on intervient en décalé. On leur dit, on, on laisse passer au moins un week-end, et chacun va réfléchir à ce qu'il a dans son assiette et se poser les questions des étudiants. D'où ça vient Qui ça fait vivre Est-ce que ça nourrit Est-ce que c'est bon pour la santé Est-ce que ceci Est-ce que cela Tirer ce fil-là. Et au moment où on intervient pour faire une animation, on met déjà le spectateur en situation d'être lui-même auteur. C'est intéressant de voir s'il peut éventuellement être auteur de euh, la façon dont il va penser le film. Et dont il va le recycler dans sa propre vie. Donc ces 600 animations, elles ont visé à ça. Et c'est elles qui ont créé derrière le projet Graines d'Espoir qu'on est en train de mener. C'est 400 enfants sur 12 territoires. Il y a un ancrage local avec l'école des Bauches devant et il y a une dimension lointaine avec Madagascar, l'île de la Réunion, le Burkina, l'Espagne. Et j'aime cet équilibre-là. Ce que ça évoque chez moi, c'est évidemment. Une, une satisfaction d'avoir euh, choisi cette voie, et de cette façon-là, puisque à un moment donné, quand on, quand on apprend ces, les métiers du cinéma, on, on peut avoir euh, la possibilité de faire du cinéma comme d'autres ont envie qu'on le fasse, que ce soit euh, en tant qu'auteur ou en tant qu'assistant, euh, qu en tant que producteur, etc. Et j'ai toujours essayé de construire une liberté par rapport à ça. Bon, je l'ai parfois payé assez cher, mais aujourd'hui, je suis content de pouvoir le poursuivre. Les mots-clés, c'est d'agir et d'être dans la, dans la construction. Moi, le matin, quand je me lève, j'ai vraiment envie de construire. Et donc, j'ai besoin... De, là, je vais à Madagascar sur le projet, je vais au Burkina, je vais à La Réunion. Et quand je reviens ici, je, je perçois et je ressens mieux ce qui se passe ici. La façon dont les, dont les populations sont, sont traitées par les, par les réformes territoriales ou autres sont, sont C est, c est, ça engagerait à, à être dans la, dans la contestation permanente et dans, le, et dans la déconstruction. Et ça, je ne veux surtout pas. Là, il y a une dimension internationale dans le d'espoir. Elle est fondamentale parce qu'il y a un vrai risque de, de se couper des autres avec de plus en plus de moyens de communication qui, qui sont censés la faciliter, la communication. Il y a un vrai risque parce qu'il y a d'énormes commerces aujourd'hui sur le plan idéologique qui essayent de nous couper les uns des autres. Donc comment nous on réagit en tant, en tant qu'artistes Oui on peut faire des pétitions, oui on peut manifester, etc. Mais on peut aussi laisser passer des récits, on ne sait même pas les inventer, laisser passer des récits qui vont montrer que fondamentalement nous avons besoin de cette bienveillance, mais bien au-delà de cette concorde humaine qui, euh, qui, qui, va, qui va faire en sorte que... Enfin, qui déjà nous permet de vivre mieux au quotidien, et va faire en sorte que notre civilisation va pouvoir durer. Je pense qu'il y a eu pas mal de gâchis, disons, dans les, dans les générations précédentes sur, euh, sur des, des, des parcours qui n'ont pas été réellement choisis. Alors, il y, y avait la récompense matérielle, mais euh, on voit bien que ce, cette récompense matérielle, elle n'a pas... Elle n'a pas pleinement satisfait les gens, et elle n'a pas apporté vraiment de réponse aux défis qui étaient posés. Puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de soucis de, de, de santé physique, mentale... C'est pas... C'est pas très bon de, de devoir assister ses enfants aussi tard, parce que, comme, comme matériellement, il y, a des, il y a des grosses difficultés quand on n'a pas d'argent. Pour étudier, pour s'installer dans la vie, etc. Il y a des, des, des jeunes adultes, des, vraiment, on peut pas dire des jeunes adultes, des adultes qui sont totalement perfusionnés par leurs parents. C'est bon pour personne. Alors le conseil, c'est évidemment d'abord la curiosité, l'idée qu'on est des êtres uniques et qu'il faut d'abord se construire dans sa propre unicité. Et pour ça, on a, on a vraiment besoin d'un aller-retour incessant entre entre les autres et soi-même, et euh, quand je dis les autres, c'est au sens large. Hein, c'est l'altérité, c'est évidemment les milieux qui nous entourent, la nature, le monde animal, les autres, les autres gens, et euh, le fait qu'on doit pouvoir euh, se construire sa propre perception et son propre ressenti avant même de penser à quoi que ce soit ou de vouloir avoir une conscience propre. La clé. Vraiment de ce que je suis en train de vivre en ce moment, c'est « Chaque expérience est une nouvelle naissance de la conscience. » C'est une phrase de Merleau-Ponty. Ce, ce que je conseillerais à, à quelqu'un qui veut faire du cinéma, c'est évidemment de regarder beaucoup de films, mais c'est de lire « La phénoménologie de la perception » de Maurice Merleau-Ponty. Alors les difficultés... <rire> Il n'y a quasiment que des difficultés. Il ah, n'y a, a quasiment que des difficultés, il faut, faut, faut le reconnaître. C'est de la difficulté de financer des films un peu atypiques. C'est difficile de, de financer des films pour la télé. C'est très difficile de discuter avec des institutions qui, qui sont censées euh, véhiculer les valeurs qu'on défend nous, mais en fait elles se défaussent un petit peu toutes. Hein. Non mais ce n'est pas, pas de la culture, c'est de l'audiovisuel. Non mais nous on ne peut pas financer un film, on finance de la culture. Non mais euh, ça c'est de l'éducation. Non, mais ça, c'est l'initiation à l'environnement. Euh, c'est, ah oui, il y a un peu de santé dedans. Ah, ben, c'est vrai, oui. Et puis, il y aurait peut-être un peu de politique de la ville. Et puis, pourquoi pas euh, de l'aménagement du territoire. Et puis, euh, des relations internationales. Ah, mais vous devriez peut-être déposer un dossier à l'Europe pour... Euh... Il n'y a que des difficultés. Ouais, ouais. Les initiatives qui... Qui fleurissent euh, sur le plan de la transition, elles sont, euh, elles sont, sont vraiment très très intéressantes. Le, le collectif Transition qui avait qui a émergé ici, euh, bon c'était un peu dans, dans le dans le sillage des, des villes en transition, a été a été très très important au départ pour pouvoir communiquer, euh, faire connaissance. La très grande majorité dont je fais partie ressent maintenant euh, la, la, le besoin de, de s'investir d'une façon très très concrète. Ce qui est très, très fort, c'est la puissance des initiatives. La synergie euh, rurale, urbain évidemment, que j'y crois. Maintenant, on va être sur, sur le mode de la solidarité, alors qu'on aurait pu être sur le mode du pacte. L'idée du pacte, c'est quoi C'est de dire aux villes qui nous entourent, nous sommes votre poumon vert. On a besoin de vous, vous avez besoin de nous. Vous avez besoin de nous pour rendre vos habitants un peu plus heureux, parce que quand ils rentrent le dimanche soir, qu'ils se sont tapés une belle rando, ici, etc., ils sont un peu plus ils sont en condition de redémarrer leur semaine et de retourner à l'usine, etc., etc. Ce pacte il pourrait être avec tout le monde, et à ce moment-là, on finance ensemble les choses. On est tous invités à, à essayer d'imaginer le futur et à le mettre en, en action le plus vite possible. J'aime beaucoup ce qui est en train de se passer sur les nouvelles générations. Ce qui m'intéresse beaucoup, moi, c'est que c'est... Ces générations sont capables euh, d'inventer autre chose et, et, de, et, de, et de proposer un véritable équilibre entre, entre le fait de pouvoir euh, bah, gagner sa vie, avoir un statut professionnel, etc., mais vraiment avoir un, une... Euh, être bien là où ils sont. Pour moi ça démarre par, déjà, la légitimité à se sentir un être humain capable euh, de percevoir, de ressentir, à égalité avec, euh, avec d'autres, avec les puissants, et ensuite de pouvoir penser par lui-même, puis euh, avec d'autres, communiquer, faire, créer, agir, et de nouveau partager. Et ce qui est mis en partage, c'est une nouvelle ressources à percevoir pour d'autres. Donc il y a une sorte de, de cercle vertueux qui se met en place. Et puis, euh, c'est aussi forcément en réaction par rapport à, à un certain nombre de, de, de récits qui consisteraient à, à dire aux petits occidentaux « Arrêtez de vous plaindre, allez, s'il vous plaît, regardez, il y a des gens qui ne qui vont pas à l'école, à Madagascar, il y, y a des zones où il zones Regardez au Burkina, dans la classe avec laquelle je travaille, ils sont 104 dans la classe. Un enseignant, un assistant. Donc il faudrait dire à nos enfants, à nous, arrêtez de vous plaindre, acceptez le système qu'on vous propose. Et à contrario, il faudrait pouvoir dire aux Africains ou, ou à ceux qui n'ont pas grand chose, surtout, ne devenez pas comme nous, restez bien comme vous êtes. Ben, bien sûr, avec une maman qui va faire la queue... Ça, c'est l'article du Monde d'avant-hier, mais ça, je l'ai vu de mes propres yeux. À 1h du matin, à Ouagadougou, en pleine capitale, pour simplement, de 1h à 6h du matin, ramener de l'eau pour ses besoins familiaux. Bien sûr, faut il reste, faut qu'il reste qu sont. Donc, y a, y a, franchement, il y, y, y a une construction, de, on pourrait dire, de, enfin, de la bêtise, quoi, qui, qui, qui peut se faire si on reste sur des, sur des schémas comme ceci. Et il faut absolument qu'on aille avec les enfants au-devant de ça. Pour, pour, pour être tous ensemble sur, sur le, le récit choral humain qui est, qui est que, que chaque être est capable de construire son propre futur. Et que l'émancipation, il faut arrêter de la conjuguer sans le S apostrophe. Voilà. On s'émancipe. Personne ne nous émancipe. Si ça marchait, ça se saurait. Après, les enfants, quand on, quand on leur file une caméra, on, on voit très bien en ce moment euh, quelle différence il peut y avoir entre un, entre un petit malgage de 10 ans et un petit grenoblois de 10 ans. Et ça, c'est très important parce qu'on voit très bien qu'il euh, y a un risque chez nous que les enfants ne deviennent jamais eux-mêmes en fait. C'est-à-dire qu'ils soient toujours ce que les autres ont envie, euh, auraient envie qu'ils soient. Il ben, y a les enfants aujourd'hui, hier, hein, hier j'étais à Grenoble. Il y a des enfants qui parlent qu'en qu slogan publicitaire. L'étonnement, il est, il est. Ce qui est surprenant pour moi, c'est de, de, de voir dans les métiers du cinéma, mais plus, plus globalement dans les métiers artistiques, en fait des gens qui ne sont, qui sont pas du tout passionnés par le contenu, mais uniquement par, euh, par le métier en lui-même. Ça, c'est en train de changer et c'est vachement bien, parce que quand, quand j'ai voulu faire du cinéma, il n'y avait pas grand chose, il n'y avait quasiment rien en région, en fait. Il fallait tout de suite aller à Paris. Et donc, euh, fac de cinéma, euh, préparation à, à la FEMIS, etc. il Et y a énormément de gens qui, qui en fait se foutent complètement du, du film en tant que tel. Ils sont sans arrêt en train de parler de cinéma. Bah, ça ne m'intéresse pas de parler de cinéma. Ce qui m'intéresse, c'est l'outil. Le... Vraiment, je, je vis ça en tant qu'artisan comme, comme, comme, comme mes, mes ancêtres ma famille travaillait le bois le, euh, la terre etc je l'envisage le, je le, je comme ça c'est que je ne parle que de films que de euh, quel matériel tu utilises non ça ne m'intéresse même pas c'est qu'est ce qu'on veut faire puis après on verra quel outil on, on prend Et en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'auteurs euh, qui sont aujourd'hui reconnus, qui étaient vraiment dans cette optique, mais dans des, dans des univers très, très différents. Hein, ça pouvait être le cas de, des grands documentaristes. Euh, bon, on connaît Flaherty parce que c'est un point, un point important où, où, où le cinéma peut servir à filmer la vie des hommes, alors qu'il a été inventé pour filmer... Pour fasciner les gens à travers les paysages, un train qui rentre dans une gare, etc., tout de suite ça fait peur. Tout de suite les gens, tous les genres sont représentés dès les premières vues des Frères Lumières. Ça c'est ce qu'on travaille avec les enfants quand on, quand on intervient dans les écoles, quand on fait les projets avec, avec les jeunes. Et puis après, il bah, y, a, y, a y a un usage très, très spectaculaire du cinéma, bon, qui, est, qui est théâtralisé à mort, etc. Mais ceux, ceux, qui, ceux qui récupèrent le film en tant qu'outil, on peut mettre Charlie Chaplin dedans, même s'il est parti du spectacle vivant, à un moment donné, il a vraiment utilisé ça. Et puis dans des univers très très différents, on peut mettre quelqu'un comme Bergman ou quelqu'un comme Fellini. Et pour moi, c'est des artisans. Alors eux, ils ont le génie, moi je ne l'ai pas, mais c'est pas grave, ça ne m'empêche pas d'en faire en tant qu'artisan. Et donc c'est comme ça que, que je raisonne. À chaque fois, c'est qu'est-ce qu -ce qui va émaner de, de, la, de la masse d'idées Qu'est-ce qui va faire récit Qu'est-ce qui va faire sens Et comment on va le construire, évidemment pas tout seul, avec plein d'autres, et comment on va le laisser maturer suffisamment pour qu'une fois le film terminé, on se dise « il ne se fera plus, ce film ne se fera plus, on ne peut pas repasser derrière ». On peut faire un remake, on peut faire la suite, mais ce film-là, on ne le refait plus. C'est ce qui nous différencie vraiment, en tant que documentariste par exemple, du reportage audiovisuel qui lui peut repasser une semaine après. Voilà. Nous, il y a cette notion que l'objet, en tant que tel, existe, et qu'il existe à jamais, et il, il, il a une unicité, parce qu'on lui a donné le temps. Ce n'est pas une histoire de talent, hein. il ne faut pas hiérarchiser les choses, c'est surtout une histoire d'approche et une histoire de temps. C'est évidemment le fond d'abord, mais c'est la forme qui s'invite progressivement dans, euh, dans, dans la recherche de sens.